Qui est normal, qui est anormal, dis-moi qui est dans le quota SUI, qui n'y est pas, où sont les PDG, où sont les ouvriers, une histoire de mesure sur un phrase musicale, un cauchemar de poids pour une balance universelle, mais qui est vénal, qui est sentimentale. C'est juste une histoire de repères Quelques choix sur les bien graves critères Ça dépend d'où on se place dans le rouge Qui est dans le vert Mais qui attaque poses, Qui s'y oppose Qui et Qui se noie Qui sauvera Ce qu'il voit ça défense Histoire de repères Quelques choix sur de bien graves critères Ça dépend d'où on se place Et c'est pas mal Ta haine qui se